Alors, je suis entré au stade Kikula par la porte qui qui donne face à un, je ne sais pas si bon là où, à une maison où les seres habitaient, si on peut l'appeler aussi couvent. Les ser c'est c'est la porte que j'avais empruntée. Quand je suis entré au stade. À mon premier regard, j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui avaient des papiers duplicataires. Et ces gens, ils étaient tous des hommes. Certains quittaient l'autre poteau vers l'autre poteau, et d'autres quittaient l'autre poteau vers l'autre poteau. Et ils, ils étaient en train de lire. D'après ma connaissance, je me suis dit non, ce sont des étudiants qui sont en train de de se préparer, soit de lire. Au niveau des de, de pourtours, je voulais allumer, donc je allumais mon, ma chambre là-bas et commençais à filmer. J'ai remarqué que tout autour de moi, il y avait des matières fécales. Maintenant, quand je levais les yeux, j'avais remarqué qu'il y avait un homme qui était assis à la tribune. Euh, latéral de des l'union en panda c'était donc en entrant au, euh, au tribune c'était du côté droit mais par rapport à ma vision de là où j'étais au pourtour c'était du côté gauche alors moi je me suis dirigé de l'autre côté, donc côté droit par rapport à moi côté gauche par rapport à l'entrée du tribune, de la tribune alors quand je, je me suis dirigé là-bas, je suis arrivé et pendant que je me suis assis, j'avais remarqué qu'il y avait aussi de la matière fécale. Je me suis dit, je pars maintenant au corbeil. Arrivé au niveau du corbeil, il y avait aussi la matière fécale. Alors je me suis dit à moi-même, je dois aller auprès de cet homme-là. Pourquoi Parce que s'il si y avait de matière fécale, il ne devrait pas s'asseoir pendant longtemps, depuis que je suis entré jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau de la tribune. Et quand je suis arrivé maintenant auprès de, ce, de, ce, de cet homme il y avait trois escaliers, soit trois niveaux de gradins. Lui était assis ici, j'ai laissé un niveau et je me suis assis au niveau des troisièmes, mais on était en diagonale. Quand je suis arrivé auprès de lui, je me suis assis par rapport au troisième niveau. Donc le premier gradin, lui était assis, le second... était libre et le troisième j'étais en diagonale par rapport ces messieurs-là, je ne lui ai même pas salué. Je suis arrivé juste, je me suis assis et j'ai retiré le boule de, de, de chanvre et j'ai commencé à dégrainer. Ce sont les termes qui utilisent les fumeurs de, de, de, de, de la drogue du chanvre dégrainer, c'est-à-dire c'est enlever les, les feuilles consommables aux tiges et enlever aussi les graines. C'est ces termes-là qu'on utilise comme dégrenés. Et pendant que je faisais cela, je lui ai regardé et j'avais remarqué qu'il avait une air triste. C'est comme si quelqu'un qui voulait pleurer, c'est comme si les larmes euh, donc, faisaient apparition dans les yeux mais les larmes n'écoulaient pas. Alors, en moi, j'ai réalisé qu'il qu avait des problèmes énormes. Alors, je me suis intéressé à lui. Je lui ai posé cette question. Donc, je lui ai dit, mon frère, depuis que je suis entré, de très loin, je observé. Tu étais toujours, Tu avais toujours l'air triste. Mais pendant que je suis arrivé auprès de, de, de, de toi, j'ai remarqué davantage que... « Tu deviens de plus en plus triste. » Alors, il me dit « Ce n'est pas toi qui m'as vu, c'est Satan qui m'a vu. » Quand lui-même a utilisé le terme « C'est Lucifer qui m'a vu. » Quand il a utilisé ce, ce terme, je me suis posé la question en moi-même. Comment il peut, il, il peut dire cela Alors, je lui ai dit tu sais, tu as des problèmes, j'ai des problèmes. Et moi, tel que tu me vois, j'ai tellement de problèmes à telle enseigne que je m'efforce pour extrapoler, pour se dépasser de ces problèmes-là. Il me dit, toi, tu, tu as des problèmes physiques. Mais moi, j'ai des problèmes spirituels. En d'autres termes, toi, tu penses à des problèmes physiques, charnels, mais moi, je pense à ce qui, qui est spirituel. À cette parole, je me suis énervé. Quand je me suis énervé, je me suis dit à moi-même qu'avec ces messieurs, il n'y a pas moyen qu'on puisse aller loin. Il serait mieux que je m'étais, sinon, je vais les tuer pour rien. Je me suis tué. Et j'ai commencé toujours à dégrainer. Et après avoir dégrainé, j'ai mis dans la pelure pour nouer. Et pendant que je faisais toutes ces, ces manœuvres-là, c'est à lui maintenant qu'il va me poser la question. Il me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui ai répondu avec dédain et mépris. Je lui ai dit ceci, bon, je suis en train de, de faire du chanvre j'ai allumé directement, j'ai commencé à fumer. Pendant que j'ai commencé à fumer, c'est alors qu'il va me dire ceci, que tu te donnes même le luxe de fumer à mes côtés. Cependant, le maître que tu es en train de servir, Lucifer Satan, n'arrive même pas à s'approcher de moi. Alors, quand il a dit cela, j'étais tout furieux et rouge. À moi, je me suis dit, qui est cet homme qui veut se croire être plus spirituel que moi Et qui est cet homme qui touche droit à mon maître qui est Lucifer Satan Bien sûr, à l'époque, il était mon maître. Et comme à la réunion qui s'est passée au niveau de la pointe noire au Congo Braza, la réunion où il nous a donné ses dix commandements, la réunion où il, il nous a donné son circulaire qui était signé par lui-même, Lucifer, Satan. Et c'est à cette réunion même là où il, il, il nous a donné les numéros en tant que représentant au niveau où j'étais, qu'à chaque fois je serai en danger, je vais me retrouver en danger par rapport aux grands esprits, puisque nous sommes arrivés à un niveau où on n'évoquait pas de petits esprits, on évoquait des grands esprits, les esprits engagés dans le monde éternel, les esprits du premier ordre, donc les esprits qui travaillaient avec Lucifer, qui faisaient même les blocs, la force même de ces derniers. Et arrivé à ce niveau-là, n'avait plus de, de plus on ne faisait plus on ne faisait presque pas la magie cérémonielle qui est appelée la magie profane là on faisait la magie struct, euh, structurelle donc c'est à dire je, moi même j'étais devenu un champ euh, d'action si je pouvais évoquer, je ne, à chaque fois, je, je ne pouvais pas utiliser que des bougies, des parfums qu'on sort. Moi-même, j'étais directement un champ. Il suffisait tout simplement de se concentrer, de faire un, euh, un vide mental et de reconstituer le moment et tout et tout. De s'imposer euh, une voie libre où je dois me libérer de tout mon corps par rapport à l'esprit en fixant bien sûr un objet pendant 30 minutes, automatiquement, je pouvais entrer en contact avec n'importe quel monde. Tout simplement parce que les cérémonies étaient réduites par rapport au rang que j'occupais. Et alors, j'avais fait appel à Lucifer pour dire que voilà, je suis en danger. La réponse que j'ai écouté ces jours là c'est cette réponse qui m'avait d'abord troublé. Lucifer me dit « Attention, attention, attention, trois fois, tu te trouves devant un être suprême. » Quand il a dit cela, j'étais troublé, étonné. Je me suis dit « Peut-être Lucifer que j'avais vu dans des réunions, dans des conférences, ce n'était pas lui le véritable Lucifer. » Pourquoi Parce que dans le monde satanique, il y a des esprits appelés Lucifer, il y a des esprits appelés Satan, il y a des esprits appelés Léviathan, il y a un esprit appelé Belial, donc euh, Belzeboul. Tous ces esprits-là, ce ne sont pas Lucifer, mais ce sont des titres qu'on attribue à Lucifer, mais ce n'est pas lui-même Lucifer Satan. Puisque sur la circulaire qu'il nous a donnée, sur les circulaires qu'il nous a donné, il a signé. Avant de signer, il a écrit Lucifer, Très digno, Satan. Et puis, il pose sa signature. Lui, quand il faut l'appeler, il faut commencer par Lucifer, Satan. Mais il y a un esprit, Lucifer, tout court. Il y a un autre esprit, Lucifer, de l'Inde. Et c'est ce qui fait qu'il y a d'autres magiciens qui croit avoir parlé euh, avec Lucifer, qui croit avoir vu Lucifer, côtoyé Lucifer, mais en réalité ce n'est pas Lucifer Satan, le patron de tous les esprits démoniaques. Ce n'est pas lui. Lui, il, il ne se présente pas comme ça. C'est un homme préoccupé et il a des principes. Et souvent, dans chaque domaine, il a placé les esprits et ces esprits-là lui représentent. Tu peux appeler Lucifer Satan, mais un esprit vient se présenter à son nom. Et il va travailler, il va te répondre en fonction de ce que Lucifer lui-même devrait faire. Et c'était mon intention, j'ai compris que non, donc c'était peut-être... Lucifer tout court ou Lucifer de l'Inde donc c'est maintenant Lucifer que je suis en face de lui et pendant que je me posais toutes ces questions là c'est lui qui va maintenant prendre la parole pour me dire que tu te poses la question de savoir pourquoi euh, et, et, et pourquoi et comment tu te trouves à genoux pourquoi parce que quand il m'a répondu, attention, attention, attention, trois fois. Tu te trouves devant un être suprême. Je ne sais pas comment et je ne saurais pas expliquer. Pourquoi Parce que d'abord, les esprits, puisque moi je travaille avec, partout où je me trouvais, j'étais accompagné de six gardes du corps. C'était des esprits de petite taille. Appelés des soldats invulnérables. Comme je vous ai dit avant, ce sont des soldats qu'on m'avait donnés par Satakas de Mousse et plutôt par Santos, le prince des forêts. C'est lui qui m'avait donné ces esprits-là, ces six esprits, gardes du corps, qui provenaient tout droit du chaudron d'enfer, soit de l'enfer. Et. Nous... Prochainement, nous allons aussi parler bien de l'enfer par rapport aussi au prince de l'enfer, le roi de l'enfer, les esprits infernales, l'armée infernale. Il y a aussi là-bas. Euh, ça peut nous prendre aussi une séance ou une journée pour expliquer toutes ces choses-là. C'est complexe. Bien aimé, comprenez. Retournons par rapport à ma rencontre. Et alors? Quand je me suis retrouvé à genoux. c'est alors que j'ai posé la question de savoir est-ce que je me retrouvais devant Lucifer, mais dans Satan, avant, tous ces ce, ce personnages que j'ai rencontré, c'était peut-être Lucifer tout court, soit Lucifer de l'Inde, et pendant que je me posais la question, lui va me dire, tu te poses la question de savoir, tu es devant qui N'est-ce pas tu viens de sonner d'appeler ton maître qui vient de te dire que tu te retrouves devant un être suprême. Les six gardes du corps, ils ont pris fuite. Ils étaient très loin de moi. Directement, j'ai eu peur. Je me suis retourné, comme j'étais à Genufas, en face de lui, je me suis retourné pour regarder en arrière, voir les gens qui sillonné sur le stade, sur le terrain en train de lire pour demander secours puisque je me sentais bloqué mais tous mes pouvoirs ne fonctionnaient pas alors je me suis retrouvé réduit à miettes et j'ai ressenti un danger même de mort et pendant que je regardais j'ai vu personne et tout en et tout tout à coup la nuit soit l'obscurité obsc, a fait surface et on était dans une obscurité terrible. Et pendant que je le regardais, ses yeux brillaient et j'avais encore eu peur davantage. Euh, comme il est miséricordieux, il m'a communiqué un peu de force. Je me suis ressaisi. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. La parole de Dieu nous dit que Christ... Il s'est dépouillé de lui-même pour nous sauver. Et après avoir nous sauvé au travers de son sang, il a été élevé. Et pendant qu'il a été élevé, il est assis sur les trônes. Et là sur les trônes, il est le Dieu tout-puissant. C'est pour cela que Esaïe nous dit Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Donc c'est lui qui mérite l'admiration, qui attire l'admiration. On l'appellera conseiller. Donc c'est lui le véritable conseiller. C'est lui qui peut nous donner les avis. On l'appellera Dieu puissant. Moi j'aime bien Naomi. Naomi lui n'a pas dit un Dieu puissant. Naomi a dit, plutôt a dit, le Dieu tout-puissant. Donc c'est lui qui a toute la puissance. C'est lui la puissance même. Je vais vous le démontrer par la suite. Et on dit, il est le Père éternel. L'enfant-là qui nous est été donné. L'enfant qui nous est né. Il est le Père éternel, c'est-à-dire il est éternel. En d'autres termes, dans l'éternité, lui était là. Quand la création, la création a commencé, c'est lui qui a créé. Satan était créé, les anges créés, les hommes créés, l'univers, les cosmos, les galaxies, les planètes que vous pouvez euh, compter, les planètes que nous, nous comptons ici en tant qu'humains et les planètes mêmes des démons, les mondes mêmes des ténèbres, l'abîme et consorts. c'est lui qui a créé tout cela. Le diable n'a rien fait, lui, il a juste trouvé ce que Dieu a créé. Donc c'est lui le père éternel. Et quand on parle de l'éternel, il faut comprendre que dans l'éternité, il n'y a pas le temps, il y a l'absence de temps dans l'éternité. Donc, c'est la création qui a le temps. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il contrôle tout. Il est le même le maître de tout esprit. Et on dit aussi, cet enfant-là sera appelé le prince d'épée. Quand on parle d'un prince, c'est un, un héritier qui vit dans une maison euh, souveraine et qui est l'héritier de son père, soit du roi qui règne. C'est pour cela qu'on appelle prince. Et c'est lui-même qui règne sur le trône. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Avant lui, il n'a jamais été formé de Dieu. Après lui, il n'en aura point. C'est pour cela que la Bible nous dit que on nous a donné à l'enfant, on a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Que tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est lui qui a la domination. Et alors, pendant qu'il m'a donné ce temps-là, et j'étais toujours à genoux, et je me suis genoux pour que cette parole soit une véritable parole et vérifiée. Tout genou fléchissent. même le diable fléchit, même la puissance des ténèbres fléchit devant le nom de Jésus, parce que c'est lui le maître absolu. Alors je lui ai posé la question de savoir s'il était qui. Je lui ai dit « Tu es qui ?» Il m'a dit « Pourquoi tu veux connaître mon nom ou savoir mon nom ?» J'ai insisté tellement, j'ai insisté tellement qu'il ne m'a pas donné la réponse. Alors j'ai compris qu'il ne voulait pas me donner la réponse. Alors, je lui ai dit « travaille où mais avant de lui poser cette question j'ai tellement j'ai insisté alors il me dira je suis le premier ange de quand il m'a dit cela j'ai sourié pourquoi parce que j'avais aussi une connaissance de la bible pourquoi parce que le diable m'a donné un cours kabbalistique, bien sûr, dans une langue que aujourd'hui je ne saurais même pas euh, la parler, Urdu, c'est une langue de l'Inde. Mais à l'époque, j'avais une pellule qui pouvait donner des capacités à ma mémoire. Et je pouvais m'adapter hum, facilement même à une langue qui était imposée par rapport aux esprits automatiquement je pouvais la comprendre et la parler dans, ce, dans, ce, dans cette langue là ourdou qui m'avait donné ces cours là et ces cours là c'était la philosophie sur la Bible du Genèse à l'Apocalypse les points saillants bien sûr pas phrase par phrase les points saillants alors je lui ai dit même la Bible ne nous dit pas qui a un premier ange de Licassie, un premier ange colosie, un premier ange de Lubumbashi. Mais à ce que je, je sache, le premier ange, c'est Jésus. Il me dit, tu l'as dit. Ah, là, j'étais bouleversé. Je lui ai dit, non, non, non, non, il ne faut pas aller avec moi comme ça. Dis-moi seulement, est-ce que tu veux me faire croire que c'est toi Jésus Il me dit, tu l'as dit. J'ai dit, non, non, non, non, il ne faut pas tirer, soit de soutirer les mots de ma bouche. Non, j'aimerais l'entendre par ta propre bouche. Donc, tu veux me faire croire ici que c'est toi, Jésus. Il me dit, tu l'as dit. Alors, j'ai compris qu'il ne voulait pas me le dire. C'est alors que je lui ai posé la question de savoir, où habites-tu? Il me dit, Là où j'habite maintenant, tu seras, mais pas maintenant. Alors, je n'ai pas compris. Je lui ai adressé maintenant la question de savoir quel travail fais-tu. Pour moi, c'était un homme ordinaire parce qu'il était là, habillé dans un pantalon presque kaki, bah, qui n'a pas d'éclat, un polo blanc que je n'ai pas trouvé, et je n'ai pas plutôt trouvé des clats, des chaussures qui n'avaient même pas l'air d'être impressionnantes. Donc, je ne pouvais pas accepter qu'il était le Seigneur, non. À cette tenue-là, non, non, non, bien aimé dans le Seigneur. Et même toi, s'il s'est pointé au devant de toi dans cette tenue-là, et pour te dire qu'il est le Seigneur, je ne pense pas que tu vas l'accepter si facilement. Et du fait que j'étais endurci, j'avais tout à moi, tout ce que j'avais avalé, tout ce que j'avais mangé, tous les pouvoirs qui étaient dans mon corps, je ne pouvais pas l'accepter non plus. Et il me dit, et je lui pose une autre question de savoir quel travail fais-tu? Il me répond, j'ai deux travails. Le premier travail, depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait que balayer la terre, la surface de la terre. J'ai sourié et puis je lui ai dit, mais enfin, qui est cette personne-là qui peut avoir le travail rien que de balayer toute la terre entre nous À l'époque, je n'ai rien compris. Et il me présente le deuxième travail depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui, je fais que pleurer. Je lui ai encore dit « Monsieur, est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un peut avoir un travail de pleurer chaque jour ?» Donc c'est ça son travail. Par ces deux Réponse, c'est après que j'ai compris. Le balayer là, ce n'est pas prendre le balais et commencer à balayer la terre. Nous, humains, nous sommes tirés de la poussière. Et le balais donc, il est question. C'est à chaque fois que nous demandons pardon, le sang de l'agneau nous purifie. Et à chaque fois que nous péchons, nous les retournons encore à la croix, c'est-à-dire plaire pour des âmes. C'était ça. Mais à cette époque-là, je n'ai rien compris du tout. Et alors, comme je ne comprenais pas toujours, alors je lui ai posé la question. Si tu es ce que tu dis, d'abord j'ai dit ceci. Si tu es Jésus, explique-moi ce que tu écrivais sur terre. Quand j'ai dit sur terre, les jours où tu étais en face de cette femme-là qui était prise en fragrance d'élit d'adultère, qu'on t'a présenté pour dire qu'on l'a trouvée. Qu'est-ce que toi tu dis par rapport à la loi de Moïse Ce que toi tu écrivais sur la terre. Quand j'ai dit ce que tu écrivais sur la terre, un esprit en moi, soit une pensée qui est venue pour dire que non, ce n'est pas toi, Jésus. Donc, parce que je n'acceptais pas que c'était Jésus. J'ai dit non, Ce que Jésus écrivait sur terre. Est-ce que tu peux me le dire si tu me dis seulement c'est alors que je vais dire que tu es Jésus. Automatiquement, il m'a dit, cette question, ce n'est pas toi qui la poses, c'est Satan. Pourquoi? Parce que depuis que tu es entré, je t'ai vu. Une partie, c'était Satan, Lucifer, et une autre partie, c'était Kassong. Il m'a cité le nom. Alors, quand il a cité le nom, j'étais encore tiqué. J'ai dit, il, il connaît même mon nom, ces messieurs. Il est qui? Réellement. Alors, il m'a présenté une fleur. Je ne dirais pas qu'il avait tiré ça d'où, d'où, d'où. Non, il m'a juste présenté une fleur et, et puis il me pose la première question. Et tu, tu peux me dire, qui a planté cette fleur ici? Je lui ai dit non, sûrement, c'est Dieu ici, mon stade. Ce n'était pas qu'une fleur extraordinaire. Donc ce sont des fleurs qui poussent ça et là. Bon, quand j'ai vu cette fleur-là, je lui ai dit, non, c'est uniquement Dieu. Il dit, bien répondu. Alors, il me pose encore une autre question. Est-ce que tu peux me dire la grandeur limite de cette, de cette fleur? Je lui ai dit, non, c'est seulement Dieu. Il me dit, bien répondu. La troisième question, il me dit, est-ce que tu peux me dire jusqu'à quand cette fleur... Fanera. J'ai dit non, c'est seulement Dieu. Alors il me dit si tu avais compris, si tu avais compris l'essence sens de ces trois réponses, et c'est alors que tu comprendras de ce que je t'ai dit. Et il dit quand j'étais avec Lucifer dans le désert, on a parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas reprises dans la bible et par cette question c'est lui qui me l'a posé alors après avoir dit cela il va me rappeler d'un rêve que j'avais eu en 1991 avant que je puisse aller au, euh, assisté à la réunion au pointe noire au, au, Point Noir au Congo-Bahaza. Et quand il m'a rappelé que, n'est-ce pas, tu, tu as eu un rêve en 1991 avant d'aller à la réunion, directement le rêve est venu. J'ai commencé à lui expliquer. Le rêve était comme ça. On était dans une grande ville, bien construite, des maisons type ville, et dans cette ville-là, il y avait l'obscurité qui régnait. Et il y avait des lumières dans des maisons ça et là, donc des maisons l'intense ici, la lumière, là-bas, la lumière, là-bas, la lumière, là-bas, la lumière. Mais la majorité de la ville était moi, même les petites lumières-là qui ne faisait même pas l'influence dans la ville. Donc la ville était noire, mais il y avait certaines maisons qui étaient euh, éclairées. Et j'avais vu dans ce songe-là, trois messieurs, qui avaient la même taille, la même masse, et qui étaient habillés en soutane blanc. Et pendant qu'ils étaient habillés en soutane, et ils avaient tous les livres à la main gauche. Et ils il se déplaçaient au même moment. Parlaient au même moment. Et ces gens-là passaient dans des rues, des avenues de la ville. Et ces gens disaient ceci, « Croyez au Seigneur, car sa venue est tuminante. Croyez au Seigneur Jésus, il revient bientôt. Croyez... » C'est ce qu'ils disaient. Et bien, pendant qu'ils circulaient, les gens de la ville... Les insulter, murmurer contre eux, parler en mal et consorts, ne voulait même pas les accepter. Mais moi, je me trouvais devant la maison, mais je n'ai pas l'idée de savoir si c'était la, la, la mienne ou de quelqu'un d'autre. Mais là-bas, il y avait des gens qu'on causait avec. Et pendant qu'ils venaient, ils criaient toujours de la même façon. Quand ils sont arrivés à notre niveau, ils criaient et nous, on ne les avait pas même insultés, même pas euh, dix mots. On les regardait seulement, ils sont passés. Quand ils sont passés, directement, un parmi eux est retourné. Quand il était retourné, il m'a saisi à la main droite. Et directement, on a volé. Pendant qu'on volait, nous nous sommes entrés dans une maison. En voyant la maison, c'était une petite pièce. Mais à l'intérieur, il y avait un grand monde. Et ce monde-là chantait la gloire du Seigneur Jésus-Christ. En entrant, j'avais regardé la chambre et le nombre de gens que j'ai trouvé là-bas. Et quand bien même il y avait un grand nombre, il y avait de l'espace. J'étais dépassé. Je, je suis entré directement aussi dans le mouvement des gens qui chantaient. J'ai commencé aussi à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Il est reparti. Il avait amené encore d'autres personnes. Il est reparti. Il avait encore amené d'autres personnes. À la troisième fois, c'est alors qu'il nous a dit que je suis en train de récupérer le, mes gens, soit mes enfants, que le diable prépare déjà pour donner la marque de la bête soit la marque 666. Ici, j'aimerais souligner un autre aspect. C'est lequel Parce que après cette cérémonie que je devrais effectuer au niveau des Fungurum avec les dragons du Katanga et du Grand Katanga, et le dragon Zeus, soit l'esprit dieu entre guillemets, Zeus, je devrais retourner à Kisangani pour aller maintenant au niveau de, euh, de la rivière Chopo et aussi au niveau de la porte d'enfer, là où il y a la chute appelée Wagenya. Là, je devrais aller faire le dernier pacte appelé le pacte de l'épée, c'est-à-dire vendre mon âme à Lucifer. Et après cette cérémonie, c'est déjà un chemin non-retour. Donc, dans les mystiques, il y a un niveau. Dès que l'homme atteint ce niveau-là, il doit vendre son âme à Lucifer. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, Lucifer a changé de stratégie. Tu peux être à un niveau bas, avant même d'accéder, avant même d'entrer, avant même d'être initié, formé. On exige d'abord la vente de l'âme. C'est-à-dire tu vends ton âme, c'est en ce moment-là que tu adhères. Voilà comment aujourd'hui il a accéléré les histoires. Mais à ce temps-là, il a fallu arriver à atteindre un certain niveau pour vendre maintenant son âme. C'est ce qui m'est resté. Et pendant que je lui ai expliqué cela, et à la troisième fois, il m'a dit, il nous a dit maintenant il va, il va encore revenir. Pour nous prendre, il nous a laissé dans cette petite pièce là, là où il y a un grand monde qui était en train de louer et de glorifier le Seigneur. Et alors j'ai dit ceci, je me suis exclamé, j'ai dit, ah, donc c'est toi qui étais retourné pour me saisir et aller avec moi dans cette pièce là. Il me dira, jusque là, tu n'as rien dit et tu n'as rien compris. C'est alors qu'il va commencer maintenant à me prophétiser. Laisse-moi te dire, c'est lui le prophète par excellence, celui qui connaît tout. Il, il a commencé à me parler de mon voyage, comment ce voyage était préparé, comment je me suis déplacé de Kisangani jusqu'à Likasi, jusqu'à Lubumbashi comment je suis retourné à l'Ikassi pour aller à Funguru me rencontrer les dragons. Et il m'a dit, n'est-ce pas, les dragons t'ont demandé des coques. Un coq noir et un coq rouge. Les coques rouges, c'est ta vie. Une fois que tu devrais amener les coques rouges, ils devraient te demander de couper la tête de ces coques-là. Et une fois que tu aura à couper la tête, c'est ta mort qui devrait être déclarée trois mois après. Pendant que je suis en train de te voir, à tes côtés, il y a un cercueil préparé pour toi. Et alors, il me dit, j'aimerais que tu puisses me témoigner, que tu puisses parler de ma part. Quand il m'a dit cela, j'avais refusé. Refusé pourquoi Parce qu'à l'époque, j'étais aussi parmi les gens qui combattaient les gens, euh, donc le membre qui quittait Satan pour aller de l'autre côté, donc du côté des maîtres et des chrétiens qui est notre Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth, j'ajoute cela encore, et on les combattait. Et la mission était de les tuer. Il n'y avait pas d'autre mission. Même si on faisait, on planifiait, on, on orchestrait, on fomentait des stratégies, soit pour ramener la personne dans notre camp. Mais l'objectif final, c'était de les tuer. Pourquoi Parce que le diable, pour lui, il n'y a pas de pardon. Une fois que tu lui trahis et que tu y retournes, tu signes directement ton arrêt de mort. Il va te coller un quota de litres. Pourquoi Parce que le niveau où on avait atteint dans le monde des ténèbres, bien sûr, je vous ai dit euh, que j'avais quatre directions. Donc, j'ai travaillé sous quatre directions. C'est-à-dire la direction noire, la direction blanche, et la direction rouge, ainsi que la direction verte. Quand je parle de direction, c'est-à-dire de magie, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge ainsi que la magie verte. La magie verte, c'est ce qu'on appelle la magie musulmane. On n'a pas assez de temps pour entrer dedans, comment la magie verte fonctionne. Mais j'avais aussi cette direction-là. Quand j'évoquais, donc je pouvais évoquer les quatre directions. Entrer en contact par rapport aux quatre voies de démons. Euh, C'est ainsi que je pouvais appeler les quatre les quatre voies. Et alors, j'avais refusé de combattre et de, de, de témoigner. Pourquoi Parce que tous ces esprits-là, les agents des ténèbres. Pourquoi? Parce que le monde en fait du diable. il et il rachetait comme, comme suit. Il y a d'abord Lucifer Satan. Il y a les sataniques, c'est-à-dire les anges déchus. Il y a le représentant, comme j'étais représentant au ministère de gré, quatrième degré, ministère de, de l'air. Et après les représentants, il y a les principautés. Après les principautés, il y a les pouvoirs diaboliques. Après les pouvoirs diaboliques, il y a les agents de Lucifer. Après les agents de Lucifer, il y a les, les forces des démons de Lucifer. Et plutôt, les esprits méchants, les forces des démons de Lucifer. Et c'est comme ça, il y a cette hiérarchie par rapport à cela. Alors tous ces gens-là devraient être immobilisés par rapport à les régions, princes et consorts. Et aussi par rapport aux magiciens qui devraient me chasser à tout prix. Et c'est pour cela que j'avais refusé. Quand je refusais, il me dira, voilà, maintenant, tu, tu, tu refuses. Sache que quand tu vas retourner, tu vas trouver tes histoires, pas comme tu les as laissées. Pourquoi? Parce que quand j'avais effectué mon voyage, j'avais des sacs. Les sacs où il y avait... Euh, les habits et les sacs où il n'y avait que des gris-gris, des livres, consorts, tous les histoires -là magiques. Là-bas, j'avais une queue, mais en réalité, cette queue-là, c'était un serpent. J'avais aussi euh, la crâne, c'était un esprit squelette. Pourquoi Parce que, des fois, quand je devrais aller au monde des cimetières, je devrais me faire passer à un squelette. Comment cela Je devrais tourner une église, une des églises catholiques. La prière, donc, je devrais la faire comme suit, toujours à l'église catholique, pas n'importe quelle église. Je devrais tourner l'église catholique pendant 15 fois. Et pendant ces 15 fois-là, je dois faire le premier tour, je dois faire... La prière de notre Père en rebours. Donc on commence par ainsi soit-il, on arrive jusqu'au sommet. Normalement la prière commence comme suit. Notre Père qui es aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et après, à la fin, Amen. Maintenant moi je devrais commencer par ainsi soit-il. Les prières, soit les évocations de la prière de la magie sainte, encore moins des, du mystère de l'air, mais se termine par Amen, se termine par Ainsi soit-il. C'est la différence. Et je devrais faire ça en rebours. Après cela, je devrais réciter mon code magique et faire aussi une autre prière en latin. Automatiquement, j'étais transformé en un squelette. Et là, je devrais aller au cimetière, trouvant déjà les cimetières ouverts, puisque au cimetière, il y a des cérémonies. Cimetière... Euh à cérémonie ouverte et cimetière à cérémonie fermée. Je ferme cette parenthèse puisque c'est une longue histoire aussi. Là, on va les découvrir quand on aura parlé longuement sur le monde des cimetières. Et alors, par cette prière là que je devrais faire, maintenant le problème s'est posé. Au niveau où j'avais réalisé, donc en, ré, en retour, je vais trouver un squelette dans la maison, un esprit squelette, puisque j'avais même un esprit squelette qui me conduisait, quand j'allais dans le monde des ténèbres, soit dans le monde des de pandémions, les chauffeurs là-bas c'était un esprit squelette qui s'est présenté sous forme d'un squelette, donc je devrais trouver un squelette là-bas, je devrais trouver un serpent là-bas, et je devrais trouver des histoires compliquées, et alors j'avais eu peur, j'ai dit « Maintenant j'accepte, je vais témoigner ». Et je lui ai dit « Prends même les mouchoirs » puisque sur place j'avais les mouchoir là qui pouvait m'attirer l'argent du 4 points cardinaux. Je lui ai présenté ces mouchoirs là, je lui ai tendu pour dire « Prends ça, j'accepte ». Il m'a dit « Moi je ne peux pas toucher à cela, je vais t'indiquer un endroit idéal où tu devrais y aller ». Il me dit Tu vas aller sur la route qui va vers Chitourou et tu vas trouver une église source de vie. Et c'est là que tu vas amener ces mouchoirs et toutes ces histoires. C'est là où je vais te délivrer. Et tu ne vas pas travailler dans une entreprise, mais tu vas travailler pour moi. Tu vas témoigner. Tu vas me témoigner de partout dans le monde. Pendant qu'il me donnait l'adresse, j'avais oublié l'adresse parce que je ne connaissais pas même l'endroit où s'est trouvait cette église-là. Et moi, j'ai je je passé ma vie tout ah, ça et donc dans des voyages dans d'autres endroits. Et je revenais de, fraîchement de Kisangani, dans l'Ikasi, je ne la connaissais pas très bien. L'endroit même où je devrais trouver cette église, j'avais oublié. Il a repris encore. Il m'a donné l'adresse. J'avais oublié encore. Pour la troisième fois que j'avais oublié, c'est alors, là où il était, il s'est approché de moi et il a dit ceci. Toi, Lucifer Satan, désormais, cet homme ne t'appartient pas. Je prends son esprit, je vais avec. Et il va me donner l'adresse que je vais retenir jusque à la fin de notre conversation. Et c'est alors qu'il va... Je vais lui poser la question de savoir, pourquoi seulement l'église source de vie Je devrais aller même dans une église catholique. J'ai cité des églises que je connaissais, qui travaillaient au compte de, de, de Satan. Et il m'a dit ce qu'il m'a dit, que non. Quand j'ai cité l'église catholique, il m'a dit, là-bas je ne suis pas là. Moi je t'en seulement à l'église source de vie. Alors je dis, mais il y a beaucoup d'églises. Il m'a dit, oui, sûrement, il y a beaucoup d'églises. Et tu vas leur ça S'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils veulent que l'évangile soit véhiculé, mais c'est à cause de l'avarice, de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'il y a beaucoup d'églises. Bien aimé, par un motif d'argent. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire, vous. Berger, vous, pasteur, vous, apôtre, vous, vous, vous, vous, vous. Il ne faut pas servir Dieu avec motif d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent, non pas au nom du Seigneur, mais qui travaillent au nom de l'argent. Mais qui prônent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit en ces jours-là, donc les jours où le Seigneur reviendra, non comme l'agneau, mais quand il reviendra comme le lion de la tribu de Jida, comme le feu dévorant. En ces jours là il dira à plusieurs que je ne vous ai jamais connu, parce que le cœur n'était pas au service de véritable Dieu, mais le cœur était tout simplement au service du diable, de Dieu maman. Le Seigneur dira un jour que je ne vous ai jamais connu parce que vous travaillez pour gagner de l'argent. C'est pour cela aujourd'hui, vous verrez un pasteur fédicheur, occultiste, un prophète, un consort, un consort, un consort. Mais au nom de qui Au nom de Jésus. Et après, il m'a dit Maintenant, je vais m'asseoir sur l'altar de mon église et je vais répandre les dons spirituels dans mes serviteurs et il m'a dit aujourd'hui je me présente au devant de toi un jeune si je peux donner l'âge de 27 ans mais quand j'aurai 30 ans je vais faire quelque chose et tout le monde soit que le monde entier saura que je suis le maître et après Mavard dit cela, il continuait à me parler davantage, et il a dit, tu es heureux, tout simplement parce que tu viens de réaliser deux heures avec un mois, on va aller, parce que le temps est déjà là. Mais il me dit, quand tu vas aller donner tes histoires, les jours où on va commencer à prier sur toi, tu vas Perdre le langage, soit le parler. Les jours où le parler reviendra, soit les jours où tu parleras. En d'autres termes, tu seras les jours, Tu, tu seras muet. Les jours où tu vas parler, c'est les jours que tu comprendras que tu es totalement délivré. Et il sortait directement vers la porte qui va vers l'église kimbanguiste. Pour les gens qui connaissent bien l'Ikasi, par rapport au stade de Kikula c'est sur cette porte-là qu'on est sorti. Et c'est alors que je me suis réalisé que j'étais toujours à genoux tout ce temps-là, le désert-là qu'il qu m'a dit. Donc j'étais toujours à genoux. Maintenant, en voulant se lever, j'avais ressenti comme si des de, de, de douleurs, du fait que j'étais à genoux sur les gradins pendant tout ce temps-là. Lui déjà marchait et il s'est dirigé vers la porte. Je courais derrière lui et nous sommes sortis du stade. Et pendant que nous sommes sortis du stade, il m'a dit Bon, va. Mais moi, je ne voulais pas aller. Je n'étais pas convaincu qu'il était Seigneur. Je me suis dit Je vais le suivre lentement en cachette. S'il entrait seulement dans une des maisons, je vais y entrer pour lui dire Voilà, toi, tu m'as dit que tu es. « Seigneur, comment tu te trouves maintenant dans cette maison ?» Il a fait un pas, deux pas. Au troisième pas, il a disparu. Quand il a disparu, j'ai réalisé maintenant, c'est alors que j'ai réalisé que je suis devant un événement réel. Et tout d'un coup, j'avais ressenti une joie Jusque-là, je n'ai jamais ressenti cela. Jamais. Une joie terrible. Et par cette joie-là, je me suis emballé. Et j'ai commencé à chanter. Et pendant que j'ai chantais, je courais à toute vitesse vers la maison. J'avais hâte d'aller raconter ce qui s'était passé. Ce qui m'est arrivé. Et la chanson que je chantais ces jours-là, c'était ceci: Colonangae Nakumi si Nakumisi kombo na yoe, Liboso, Yabanzamba bike kopona na yo ya gologota. Ah. Pour dire ceci, que mon Seigneur, je glorifie ton nom au-dessus de tout nom, au tout nom, au tout Dieu-là des Bikeko, des idoles fabriquées par les mains des hommes. Je, toi, je te glorifie au-dessus de tous ces noms-là pour l'amour, ton amour, l'amour que tu as manifesté à Golgotha. Et j'ai couru en train de répéter cette, cette mélodie-là jusqu'à arriver à la maison. Quand j'ai trouvé ces mouchoirs, j'avais regardé, il n'y avait même pas les gens. Or, c'est un endroit où il y avait une circulation qui n'était pas intense, mais qui était quand même euh, régulière. Quand je suis arrivé, j'ai regardé les mouchoirs. Et j'ai regardé ma montre. Quand, quand ma montre, quand c'était sonné juste 11h14, euh, minutes, j'avais touché les mouchoirs. Et quand j'ai touché les mouchoirs, dans mon corps, j'ai senti comme si j'étais électroquité. Et j'ai saisi cela.